c'était aussi pour m'habituer, pour hein. je suis pas très doué euh, aussi à ça. On va s'arrêter sur la ZigMu. Au revoir ZigMu. Et on va euh, du coup enlever Pearse. Alors attends deux minutes. J'enlève Photoshop. Ok ça c'est bon. Euh, on va enlever Chrome parce qu'on n'en a pas besoin. Est-ce que le jeu est là Oui. La playlist, on peut la laisser, mais ça, de toute façon, ça va changer. On va avoir de la grosse musique de, de Foufou. Parce que la musique de... Euh... Est-ce que le jeu est euh, bien sélectionné Ce n'est pas genre euh, un truc que j'ai testé récemment. Euh, c'est où déjà C'est dans ma scène qui s'appelle Jeu. Le jeu. Exact, nous sommes au bon endroit au bon moment. Donc, normalement, ça va se lancer et euh, ça va être euh, pas mal. On va bien s'amuser. Je déplace cette, cette image, ça aussi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin du chat. Voilà. Et j'ai besoin du jeu, s'il vous plaît. Display to simple. Oui. Voilà. Alors, du coup... Euh, Est-ce que la caméra est au bon endroit? Je ne crois pas. J'aurais pas dû faire comme ça. Je sais pas. Hop, comme ça, c'est pas mal. <musique> On peut dire ce qu'on veut, elle est archi bien la musique. On était là Ah c'est à ce moment-là où j'ai remarqué que je faisais des bêtises. Non. Ah non c'était dans l'autre sens. Oh. Oh. <rire> je tente. Je vais, faire un... Je vais faire un petit... Voilà, seems good. Euh, bon, bah, ouais. En fait, c'était ça qu'on avait fait la dernière fois. Ah, mais non en fait, faut que je l'appelle, je crois, de l'autre côté. Je sais plus comment j'avais fait. Ouais, là, il va aller plus loin. Allez, au revoir. Ah non, mais c'est vrai que je peux aller là-bas. Je vais aller là-bas. Ah mais j'ai pas pris ça Oh la la la la... Ça va être compliqué. Ah oui si, je peux faire tout le tour. Je crois que c'est ça l'histoire. Mais c'est bizarre parce qu'on l'avait fait celui-là je crois. Aïe aïe aïe cramé. C'est très très fort pour moi, je sais pas si pour... c'est fort pour vous. Est-ce que vous m'entendez parler quand je parle ou. Vous... Le nice Gate il marche bien hein, quand même. Je suis en train de regarder, hein. c'est pas mal. Hein. Alors. Trop loin. Trop loin. Le double clic t'a tué. J'ai pas pris le truc, oh là là. Et c'était là-bas qu'il fallait que j'aille. Oh là là, je fais n'importe quoi. On va faire ça, on va le faire revenir tranquillement. Oh là là Salut Et on va revenir ici, c'est pas grave si on, on, si on perd l'étoile, ça nous fait juste débloquer des bonus plus tard. Le son est trop fort ou pas je, je, je sais pas en fait, c'est à ça que tu répondais Nibbler Je sais pas par où il passe J'aimerais bien qu'il passe par tout droit C'est ok pour nous Ok super Allez va jusqu'au bout Jusqu'au bout Aïe aïe aïe Oh ah, je vais me faire cramer Aïe aïe aïe Il va passer des deux côtés là Ah non Non Oh là là là là là, là. C'est ok pour nous Merci uh, Nibbler Again Alors ASMR ouvrage de bouteille Pas d'éternuement. En fait, faut que je patiente un peu, je pense. Parce que je joue pas la patience avec ce jeu. Je joue pas non plus l'intelligence avec ce jeu, d'ailleurs. Je devrais euh, être un peu plus calme. Donc là, par exemple, il va avancer. Ici. Il rentre. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, je peux pas l'envoyer là-bas. Mais par contre, je peux faire un truc. C'est-à-dire de faire ça. Ah, j'aurais dû rentrer là. Je vais le laisser rentrer jusqu'au bout, c'est pas grave. Hop. On va faire ça. Le problème, c'est que si là, je le déclenche ici... Euh... Est-ce que je peux pas faire juste ici Lancer le, le, là Non, je peux pas. 1, 2, te retourne pas, te retourne pas, te retourne oh là là là là là, c'est fini, ah j'étais pas loin, 20... c'est 27 tours, donc ça veut dire que je peux me permettre de faire tout ça euh, comme le chemin, donc on va faire le chemin normal, donc ça pour moi il est, euh, c'est un peu le minimum, on est obligé de récupérer les trucs pour moi, Non, c'était là-bas qu'il fallait aller. Ah, ah, ah. Je récupère, je pars. Je vais là-bas. J'ai un cran d'avance là par contre. Quoique, en fait là c'est pas mal. Hop. On le lance. Alors... Est-ce que lui il l'entend si je le lance là Normalement oui. Oui, ça c'est pas mal ça. Allez, hop, déjà j'ai un cran d'avance du coup. Allez, allez, allez, allez. Voilà, ils sont loin. Parce qu'en fait, je j'ai pas calculé le la portée. Et là, je devrais juste le sortir du truc pour ce qu'il l'enferme. Et voilà. Bon, on n'a pas du tout eu la troisième, mais comme tout, en fait. Ah, il y a des nouveaux trucs. On va couper des barbelés. Aïe, aïe, aïe. C'est illégal, ça, monsieur Et tout, et tout, oh là là. Allez, oui, allez. On va aller chercher le truc là. On va aller dans là, pour aller chercher la bouteille là-haut. Mais on, on voit pas grand chose là. Comment qu'on se déplace là, la caméra On la déplace pas, c'est ça Ça, c'est un coup à mourir euh, vite. Hein. Ah, tiens, il y a une. Lecture dondy White, son nom est une comète qui a traversé les continents et les décennies colossales. Contributeur de la scène graffiti new-yorkaise, dont White jouit du statut de légende, notamment grâce aux photographies prises par Martha Cooper. On en a parlé la semaine dernière. C'est un spécialiste du wall-car, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce que j'ai appelé le hall vert euh, C'est un graphe euh, gigantesque qui habille des pieds à la tête toute une rame de métro. Fondateur du mythique CIA, c hein, donc crew. Euh, il commence à taguer au cours des années 1970 sous plusieurs surnoms. Celui qui, per celui qui lui permet d'acquérir une parfaite maîtrise de l'alphabet est le titre de « ce Style Master général, Donc le maître le, le général, le maître général de, du style. Son style unique se développe sur toile et s'expose dès 1982 à la prestigieuse Fun Gallery. Donc qui est un des premiers une des premières galeries qui a eu du graffiti. Don d. White est décédé en 98, laissant derrière lui un héritage considérable. Et oui, en, en style surtout, comme il s'était dit. Alors je suis, j'ai quitté le monde. Ok, d'accord. Ah oui, c'était ça que je voulais faire. j'avais oublié. Oh là là. Mais non, le double clic. Non, mais allez par là, s'il vous plaît. Oh là là. Voilà. Oh bon, au moins ça, ça sera ouvert. Si jamais on a besoin. Là, si je déclenche maintenant, tout le monde va venir. Et ah, peut-être pas. Ah bon, on va le faire maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc, FAT, comme d'habitude... Ah, c'est un, un format carré. Alors, format carré, on avait dit que ça devait être un peu, un peu check-out style. un truc comme ça, je crois. Ah non, c'était pas... On avait pas essayer comme ça, on peut essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. les lignes droites hein. je pas, pas signé cette fois-ci <rire> c'est pas grave allez on se part Ah, je suis piégé, il va se retourner. Allez, on descend. Vite, vite, vite, vite. Vite. Ah, oh, je les ai trigger tous les trois, c'est bien toi. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir sans regarder la caméra Non Non Voilà, c'était sûr. Pourquoi on perd des, des, des frames, là On perd des frames. On perd des frames. Ah oui, c'est vrai que c'est Si On perd tout le temps des frames avec Vandals. Oh... Attendez, peut-être que c'est parce que j'ai mal à ah, le bruit est horrible. Aïe aïe aïe. Mais non, mais non, mais j'ai cliqué en bas. Oh Qu'est-ce qui se passe? Oh là, là là là là là Oh là là là là là. Oh là, là là Mais non, j'ai cliqué en haut. Dein Donc, ouais, Vandal, si nous fait perdre des frames. Alors là, c'est bien parce que c'est compensé. On est à juste 1,2% seulement d'images manquées. Donc, ça va, mais euh, je crois que c'est le maximum, c'est 2. autorisé sur Twitch, entre guillemets. Ah, et là, il y a vraiment un problème. Attendez, je vais essayer de regarder, voir si on peut... J'enlève la cam deux minutes. On va essayer de voir si, euh, sans la cam, ça va mieux. T'as un problème de, de, de lumière, toi aussi. <rire> c'est marrant. Bon, et on, va les, on va les trigger tout de suite, comme ça c'est fait. Non, c'est le jeu, hein. Pour l'instant, c'est le jeu. Oh, je suis piégé Oh là là J'aime pas En même Temps, j'ai tout, je peux me marrer. Non, c'est le jeu, ouais. c'est pas, c'est même pas la caméra, comme quoi. Attention, éternuement. Ouais, vous avez pas eu l'éternuement, le... c'est bien. Je remets la caméra, ça, ça change là, en fait. On a débloqué Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin ah. Berlin Berlin Berlin Berlin Berlin le mur. Hein. Ah oui c'est 84, ouais, d'accord, ok. J'ai rien dit. Est-ce qu'on va casser le mur à la fin Grande question. Est-ce que si j'ouvre, il m'entend Bonjour Alors, euh, bon, on va laisser les anarchistes euh, et leur, leur truc, on va faire un carré. Hein. Ah, d'accord. Oh là là, cette ligne droite là sur le côté. Mais Le dépassement était dur. Waouh. La musique est bien hein, dans ce jeu, n'empêche. Hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais... Euh, bonne musique. On va faire le même que les derniers. Alors là, on est à Berlin, du coup, je connais pas trop le style autre que... Euh... Surtout en 1984, là, je connais pas du tout. Le style du graffiti, à part que... À mon avis, c'est euh, principalement euh, des, des, du tag, comme on voit à côté. Là, on voit un peu de trucs, mais... C'est très européen, donc en fait, il y a un gros mélange avec la France. Aussi, comme style. Si tu as des liens, n'hésite euh, pas, je crois que tu es modo, tu peux. Après, ce qui est bien, ce qui est, c'est que là, par exemple... Alors on va regarder là. Il y a écrit un truc. Le mur... Long de 150 km, 155 km, haute de 3,60 m, surveillé nuit et jour par des milliers de soldats et des centaines de miradors, jamais une frontière n'avait paru si infranchissable. Bah presque, hein. <rire> j'ai envie de dire. Érigé en 1961 le mur de la honte, le mur de la honte, a scindé Berlin en deux pendant de longues années et a une kyrielle de street artistes. Alors, j'invite à regarder les murs palestiniens. Euh, plutôt les murs israéliens ça dépend de quelle position vous vous placez et euh, les murs américains pour euh, un peu plus d'actualité et euh, far... alors farouche et subversif il se passait le relais pour camoufler ce symbole de la guerre froide mais Thierry Noir, Kif Haring ou Kala... Kavi à la vie alors c'est très coloré enfin, du coup je devrais changer de couleur peut-être je pense Ils ne sont pas les seuls à prendre ah oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de, euh, de couleurs complémentaires euh, du côté du, euh, du nord de l'Europe Genre euh, Hollande et compagnie, il euh, y a beaucoup de couleurs euh, un peu flashy, quoi. Donc, mes Thierry Noir, Kiefer Haring ou Kavi à la vie ne sont pas les seuls à prendre les pinceaux. Anonyme et Tagger écrivent leur nom, leur colère et leur espoir, transformant au gré des décennies cette séparation en trait d'union entre les peuples. Et ce, jusqu'à la chute du mur en 1989, célébrée dans la liesse des retrouvailles entre Berlinois de l'Est et de l'Ouest. On n'a jamais eu un truc aussi propre. Hein. En fait, j'aime bien le côté euh, t'as loupé quand même. Hein. <rire> il a, ça fait moins, mur, euh, moins faux mur. Oulala, là là, il faut ouvrir beaucoup de choses. J'aurais dû siffler avant. J'aurais dû siffler avant. J'y ai pensé au moment où j'ai ouvert. Est-ce est, est que c'est des couleurs complémentaires ou pas Alors du coup, euh, Nibla. Est-ce que j'aurai le temps Oui. J'ai le temps. J'avais le temps. Ah bah le jaune c'est bon alors. Si, pr si primaire c'est bon, euh, là c'est bon. On est bien. Donc il faut obligatoirement qu'on ouvre le dernier passage. Ici c'est important pour sortir. Wow. Et là aussi c'est important en fait. Ok. En fait il faut que j'aille là, que je chiffle ici. Que j'ouvre ici Que j'ouvre ici Ah ouais non mais il aura pas fini son tour hein. Donc il faut que j'ouvre en bas Voilà là il tourne Je fais le graffiti peut-être Si on peut le faire <rire> Après, je monte pas trop de, de skills, hein, au final, hein, en faisant le graffiti, hein. je fais juste le, euh, Je fais juste ma cartouche, euh, again and again and again, Il hein. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus si je dois faire un peu un truc un peu euh, poussif. Mais euh, je pense que c'est un peu difficile. Euh, ça prend du temps, en plus. Euh. Là, on fait, un, on fait une sorte de flop. Euh. Au moins, c'est fait, quoi. Alors, non. Voilà, caché. Alors attendez, comment on avait fait Hop, hop. Voilà, ça, ça ressemble un peu plus à un truc euh, intéressant. Et là, on est to totalement dans la les, dans, dans les, les non-lisibilité. on va essayer de, de relier ce... <rire> on, va, on, va, on va accepter ça, c'est bien. Donc là, ils sont, ils sont triggers. donc on peut-être de venir. La question, c'est pas... Ouais... Ils vont passer par là. Moi, je vais passer par là. et là, je vais ouvrir là-haut. Et là, normalement, ça devrait aller. Aïe, aïe, aïe, aïe. Je crois que si je reviens en arrière, là, je me fais repérer. Je crois que c'est le mauvais... Ah, non, c'est bon Non, oui. Oh, oui, c'est bien. J'aurais pu avancer. Tant mieux. Il n'y avait pas une histoire, quelque part, hein Parce que j'ai pas regardé, mais... Ah, je connais, ça. Hein. J'ai déjà vu. Je sais pas où, mais j'ai déjà vu. Ah, il... carrément Attends. Elle, elle a des mouvements, maintenant Attends, voilà. Thierry Noir, à 20 ans, libre et intrépide, Thierry Noir débarque à Berlin en 1982. Le Français atterrit dans un squad d'artistes et rencontre alors Christophe Bouchet, également artiste. Ensemble, ils récupèrent des vieux pots de peinture, des pigments et des pinceaux, et en une nuit, ils se lancent un défi, badigeonner le mur de Berlin. Sous leurs pinceaux, d'immenses visages bariolés apparaissent au fil des années et au rythme des courses-poursuites avec les grandes gardes-frontières. Cette peinture au kilomètre attire l'œil du réalisateur Wim, Wim Wenders, qui tourne une séquence de son film Les ailes du désir. Pareil qu'il est bien. Le Frenchie n'a éprouvé aucun regret lorsque son œuvre a été réduite en gravat. Pour lui, peindre ce mur, c'était déjà brisé un tabou. Normal. Je, je graffe maintenant ou... Ouais, si ça va réveiller les deux, on va voir comment ils vont se déplacer. Au moins, ça sera fait. Donc là, c'est un format carré encore. C'est pas très droit. C'est pas vraiment un format carré non plus. C'est pas très droit non plus. C'est toujours pas droit. Ouah! Wow. Le contrôle du corps là. Contrôle de la souris. J'étais sûr que ça allait, ça allait faire oh non, À Berlin, on va, on va tous les coller, les, euh, les, les arrondis. Alors, normalement, ça les réveille tous les deux. Oui, Exactement. Et là, ils vont essayer, par contre, de venir par là. Mais moi, je vais faire tout le tour. Ce qui va être euh, cool. Voilà, tourne la tête. Non, mais non C'est un peu tragique, la musique, euh, ici, hein. Ah, bonjour. Mais on ne se connaît pas. 1, 2, 6. Je vais passer derrière vous. Non, pas du tout. Je vais pas passer derrière vous. Excusez-moi. Non, mais toi, si tu. Par contre, si tu trigger ici, moi je veux bien. Hein. Viens ici. Ouais, ça, je suis content. Voilà, t'as un long tour à faire, moi aussi, et on est bien. Tiens, regarde, c'est là-bas. C'est bien, on pose à côté de, de, de, de grands, des grands noms. qu'à faire. <rire> ah oui, d'accord. Euh, en fait, il faudrait que je sois là. Ah ouais, je peux pas aller chercher loin, hein, le, le lancer. Hein. Bon, c'est pas grave. Venez ici. Nibler, est-ce qu'il y a JDR aujourd'hui est-ce que tu... Est-ce que tu... Ah il était bien droit celui-là. Voilà. Petite pensée à, à toutes les personnes qui travaillent sous Procreate. Et qui font ça plus droit. Ah oui mais on a dit qu'on allait faire lier. Comment on va faire Est-ce que je fais une liaison comme ça hein Non, tant pis. Ouh là là. Bon alors, je sais pas comment on va s'en sortir. Ah, donc du coup, déjà, c'est limité à deux. Ok, hop, un... Ah mais je vais pas pouvoir aller chercher le truc là-bas. Là. Ah non, c'est mort. C'est mort. Ah, Kifaring. rondes, des visages éternels d'adolescents. L'américain est considéré avec Jean-Michel Basquiat comme l'un des papes du street art et de la figuration. Alors, street art ou graffiti, hein, comme vous voulez, hein, mais euh, ok. Euh, et de la figuration libre. Aucune surface vierge n'a jamais résisté à ses feutres et ses créas avec lesquels il dessinait des personnages enfantins, sautillant dans tous les sens. Alors, enfantin, je sais pas, parce que ça ressemble à. Des adultes aussi. Alors, lorsqu'il débarque à Berlin en 1986, c'est tout simplement naturellement qu'il s'attelle à une fresque, aujourd'hui disparue au niveau du checkpoint. Charlie sur le mur grisâtre de, de séparation. Dans l'espoir de voir un jour la ville réunifiée, il peint une chaîne humaine de silhouettes imbriquées les unes aux autres, aux couleurs du drapeau allemand. Une œuvre humaniste parmi tant d'autres dans la carrière de ce messager de la tolérance qui nous a quittés en 90. Euh, comment dire... Là, c'est vraiment un mirador. Comment je vais faire pour, pour l'attirer J'aurais pas dû siffler J'ai le temps Je sais pas On va voir Celui-là hein, est toujours un peu compliqué. Oh là là là là. Je suis moins doué de ce côté-là. Hein. On a dit qu'on allait les lier. Donc on va les lier. Et eh bien, si c'est possible. Ouais, là c'est un peu mieux déjà. Oh, là. oh non, j'en ai trigger un. aïe, aïe, aïe Eh <rire> hey, mais j'ai pas vu, mais l'heure le, le, le, le, le, a, a disparu Comment ça se fait Je ne vois plus l'heure, comment je peux savoir quelle heure il est, moi Et comment vous savez quelle heure il est, vous Bon... Euh... En fait, je vais faire comme ça. Passer derrière elle. Ah, mais je suis arrêté de... <rire> Bah, pourquoi il dit aurait already running Ça veut dire qu'il y a l'heure, mais on voit pas l'heure Qu'est-ce qui se passe, monsieur où est l'heure Du coup J'ai supprimé l'heure Non, je crois pas. Alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu dis qu'il est C'est reading Sachant qu'on voit pas l'heure. Je ferme, hein, je réouvre. Qu'est-ce qui se passe Tu veux pas nous afficher l'heure Quelle heure il est What time is it et, et, là, il, et là je le vois et là je le vois plus Qu'est-ce qui se passe Bah Bah Ah, c'est le jeu qui est devant Ah C'était juste ça Bah, dis donc C'était si peu de choses Je tente des trucs, hein, mais euh, ça a l'air d'être bien pourri ce que j'ai fait. Aïe aïe aïe Je vais rien faire Je vais mourir Parce que je suis bloqué Non mais ça ça faut vraiment que je garde Du coup Bon bah viens hein. écoute je, je... Ah, je... ah oui c'est vrai que quand tu es à travers mon. Oui je sais pas comment tu fais, hein, parce que tu dois faire quand même le tour pour pouvoir m'arrêter, hein, je précise. Est, on est bon là est ce qu'ils ont beaucoup de chemin là, à faire carrément oui c'est bon quatre tours de trop je comprends je comprends Ah je peux en utiliser deux Ouais en fait, c'est pour là c'est pour rétrécir son chemin Est-ce que je peux le prendre direct là Non bah non bien entendu Allez tourne la tête Je vais essayer de monter et de descendre là-haut On voir ce que ça donne On peut pas faire ça Voilà, merci Je sais pas si elle va... Elle va sans doute m'entendre. Je sais pas si je suis bloqué du coup C'est un peu brouillon, hein, tout ça Et c'est un peu le but aussi en même temps Hop, hop, hop. C'était un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court. C'est un peu court. j'ai pas tenté euh... Le, euh... le hat euh... graffiti euh dans... Est-ce que ça, ça existe hein Non, conception graphique. Voilà, on va rajouter ça. On va voir ce que ça donne. <rire> ah non Elle m'a pas entendu. Oh, c'est bien. C'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça. C'est un bon move. Je suis content. Du coup, on va pouvoir le trigger, lui. Ah, mais est-ce qu'on aura la, la suffisance de pouvoir le faire Ah, parce que là si je siffle ici il me voit non. Ah je peux rien faire. Ah il faut forcément que je garde le dernier pour euh, la, la dernière bouteille pour ça. En fait il faut que je garde cette bouteille ici et que j'utilise celle-là pour pouvoir avoir accès. Non mais. J'ai cliqué à côté là par contre, vous voyez pas mon, mon curseur c'est dommage. Mais euh, voilà. J'ai cliqué à côté. Hein. Je voulais tourner. Non mais là de toute façon c'est juste pour ça. Donc tu, tu, peux faire, tu peux faire ton chemin. Ah non Double clic de la mort. Ce qui m'a tué, là, euh, cette semaine, c'est que j'ai regardé combien de temps ça prenait à être euh, à être fini sur Allong Long To Beat, et que euh, je crois qu'il y a eu un seul commentaire, et, et ce commentaire, c'était une heure. Je me sens, euh, je me sens euh, énormément... Euh... mal, du coup. Oh non, mais c'est... Eh, j'ai cliqué en haut oh là Êtes... C'est pas censé ce qui s'est passé là. J'ai cliqué en haut, j'ai cliqué sur le bouton d'en haut, sur le petit bouton en haut. S'il vous plaît, votre hitbox est énorme. Elle prend 90% de l'écran, j'ai envie de dire. Mauvaise idée de l'embarquer ici. <rire> c'était très une mauvaise idée. Aïe, aïe, aïe. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée. C'est une mauvaise idée. Ça, c'était une mauvaise idée. Voilà, maintenant, c'est une... peut-être une bonne idée. On a refait la même chose, en fait. Là, c'est une, bo... une mauvaise idée. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une mauvaise idée. Mais là, c'est une bonne idée. Là, je le... Hop. Là, derrière toi, en fait. Papé, ouais, mais je... je connais son... C'est... Euh... C'est un mec qui... Euh... Qui avait pas fait un truc avec... Benz... Qui avait fait le Benzai... le Benzai Live. Euh... Comment ça s'appelle le... Avec... Euh... Ah, Papé. Attends. Le photographe Je pensais que c'était le... C'est pas Papé et... Euh... Mais je... peut-être que je me trompe en marque de nom. Qui avait fait le, le, le tour à... au Japon avec... Euh... Avec Benzai et... Euh... Ok. Et je pense que a... si on parle de la même personne, je suis pas sûr. Je, je sais pas en fait. J'ai pas vu son contenu, donc je peux, pas... je peux rien dire. -ce que non, mais j'ai cliqué en haut, mais pourquoi tu descends Moi Du coup, il parle de quoi en euh, D'ailleurs on dit pape. Moi j'ai toujours dit papé mais. Et ça ne c'est pas japonais Du coup Je comprends pas. Je vais pas le faire maintenant. C'était euh, une mauvaise idée euh, ce que j'ai fait au début je crois. Et là je pense que ça c'est une, une bonne idée mais faut que je clique bien sur les points parce que sinon je vais me faire avoir. Là, j'ai cliqué en haut Mais arrête C'est la sixième fois que tu fais ça. Et là, je vais me faire avoir. Fallait que je patiente encore. Mais Nibler, du coup, tu m'as pas entendu te demander, euh, vu que t'étais sur le live de Papé, euh, si on avait GDR en fait. Ok. Est-ce que j'ai le temps là, là vu que j'ai pas foiré mon double clic, mon clic là Alors, attends. En fait, je vais revenir ici. Je vais attendre qu'elle okay, voilà. Et je vais attendre qu'elle tourne la tête. Et là le truc c'est que j'ai un de cran d'avance et donc du coup je vais me faire avoir... Quoi Pourquoi elle a tourné la tête de ce côté là Et du coup San c'est japonais, on est d'accord ou pas Tu peux te checker ou pas Genre, euh, fais, fais la commande wikipédia hein. <rire> je pense que ça marche. Oh, allez, on va faire ça. Non, mais là, c'est une bêtise aussi. Oh là là, mais je comprends pas comment elle a pu me voir alors que j'étais en dessous et qu'elle devait tourner la tête dans l'autre sens. Donc là, elle tourne sur le côté une fois. Elle tourne sur l'autre côté. De... Donc là, c'est bon. Là, elle est... elle est trigger parce que, bon, voilà. Et ça, j'aurais pas dû faire ça non plus. Et un... Ah, c'est intéressant, ça. C'est marrant parce que je pensais que, euh, que ça allait renvoyer directement sur, euh, sur autre chose. Lettre grecque, une lettre de l'alphabet géorgien. Euh, du coup, c'est aussi un, un nom d'un peuple africain autrefois connu sous le nom de Boshiman, vivant en Afrique du Sud et au Botswana. San japonais. Le japonais est la langue du Japon. Bon, ok. <rire> là, je vais me faire remarquer. Allez, allez Là, là, tourne Oh là là comment je vais faire ça Comment je vais faire ça Je peux pas bouger là Essaye de. Ouais bon du coup. Je vais faire une pause de toute façon faut que j'aille aux toilettes. Euh, je reviens. À tout de suite. En fait on va s'arrêter là je crois, hein, parce qu'il est 14h15, 15h52. Le temps que je revienne il est 16h. Donc du coup on va continuer en faisant du going under je pense. Ouais, on est, on est dans les horaires. On est dans les horaires. Bon, à tout de suite. Des bisous pour YouTube, hein. euh, Bisous, bisous. On vous aime, hein. Likez, likez les vidéos. Abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu, comme on dit. Salut vous laisse pas avec la musique c'est compliqué alors j'arrive hein, je, me, je me remets bien dans, mon, dans ma position de préparation pour jouer à Goingund alors on va peut-être euh, je sais pas essayer de chercher un peu san quand même histoire de se mettre euh, à jour Ou sinon, on fait... Enfin, ça me fait rire. Je suis en train d'imaginer le react du react du react. Mais je sais pas si c'est recommandé dans le Twitch game et le YouTube game. J'ai pas envie de m'aventurer dans ce genre de truc. Euh, du coup, je ferme hein, le jeu. Hein. Il est bien, la musique est cool, hein, mais... Euh... Je trouve ça long. Je trouve ça très très long. Je remets la, la caméra. Alors, il y aura tout un, tout un processus de de de mise en place pour going under, on a eu des problèmes d'overlay de, la dernière fois, qui dépassait, etc. Et, et du coup on va essayer de voir si on peut tout se mettre à jour. Il faudrait que je baisse la. le titre, voir que je le fasse disparaître. On avait fait ça je crois la dernière fois. En, en soi, c'est pas très important le titre, mais. C'est quand même des informations qui peuvent être nécessaires, par exemple, l'heure. Euh, mais en tout cas, la caméra, il faudrait que je la gère. Donc du coup, là, on est. Euh, je crois qu'on est vers la fin, parce qu'il il doit rester euh, Tokyo, peut-être. Et euh, ça, ça doit être Tokyo, peut-être. Ça, ça ressemble à Tokyo. Et, euh, et après, je sais pas, peut-être que c'est... Euh, je sais pas. Quelle est la dernière ville Il ne reste pas grand-chose. Donc peut-être qu'on aura fini la prochaine fois. On quitte. Ciao. Ciao, ciao, Vandal. C'était cool. On s'est bien amusé avec toi. Alors du coup, euh, ouais, on va peut-être regarder un peu ce que c'était euh, la, la particule, parce que c'est une particule, je crois, euh, San, du coup.